tout le monde c'est Mehdi et là je vous fais une petite vidéo alors parce qu'en parce qu en fait je suis un petit peu curieuse je me suis posé la question de savoir si Manu s'était vraiment vraiment fait injecter la fameuse substance hein, le vax donc bon, apparemment il y a déjà eu des choses qui ont révélé que euh, il ne l'aurait pas fait cette fameuse piqûre euh, à la date du mois de mai mais plutôt au mois de juillet bon donc il y aurait déjà un retard de au moins deux mois mais euh, est-ce qu'il a vraiment fait Est-ce qu'il a eu un placebo Est-ce que tout ça, c'est euh, du pipeau Est-ce qu'il a vraiment eu le vaccin Et c'est ça que je voulais regarder. Voilà, donc euh, un petit peu pour s'amuser, puis aussi surtout parce que je suis curieuse, et peut-être que vous vous posez aussi la question. Alors, est-ce que Manu, alors Caligula Manu, c'est hein, vraiment fait vaccin Alors, j'ai le choix à faire, et j'ai quelqu'un qui est malade d'accord bon c'est d'autres cartes aujourd'hui que j'utilise les cartes mythos comme ça je vous les montre mythos voilà et donc je vais essayer de me concentrer alors est-ce que Manu s'est vraiment fait Vax ou pas alors je vais prendre quatre cartes pour Manu hein. je l'appelle pas Manu parce que je l'aime bien hein. je l'appelle Manu parce que c'est une partie de son prénom et que le prénom c'est important il ne faut pas normalement le changer quand on fait de la voyance Alors j'ai un animal qui est blessé. Ah bah tiens, j'ai encore le roi qui ressort. J'ai quelqu'un qui prépare de la soupe. Non, non, ne riez pas, c'est vraiment, vraiment ça. Et j'ai des marchands. Donc là, j'ai quand même la notion de d'aiguille. Donc il y a eu piqûre avec une espèce de substance, ici. Bon. Là, ça montre, en fait, les gens, le peuple. Hein donc, en fait, c'est les témoins que nous sommes, toute la population. Et là, c'est pour montrer que effectivement, on a bien été, euh, alors, euh, alité, donc, pas malade, mais au moins en relation avec le domaine médical, ici. Moi, c'est comme ça que je le, je le comprends. Bon, donc, il y a bien eu piqûre, déjà. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans La soupe, la fameuse soupe, mais qu'est-ce que c'est que cette soupe est-ce que c'est le fameux euh, le fameux truc là pfi, ou est-ce que c'est autre chose donc c'est ça qu'on va essayer de voir en tout cas là il y a bien les gens qui sont, euh, qui sont présents, enfin en tout cas qui sont là en public quoi en fait hein. ah bah j'ai le lapin le lapin qui court donc le lapin qui fuit ici, vous avez le coq qui combat ou le lapin qui s'en va bah ici c'est la fuite hein. et là alors là, j'ai le, les espèces de... Enfin, comment dire J'ai une espèce d'arbre qui est brûlé avec une veillée funèbre. D'accord. Ok. Alors celle-là, je crois que je la comprends, mais je vous l'interpréterai après. Par contre, ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'il y a le lapin. Donc pour moi, il a pris la fuite par rapport à la fameuse soupe. Donc euh, je ne pense pas qu'il se soit fait injecter euh, le vrai truc, hein on va regarder ce qu'il y a dans cette soupe ben, il y a une protection regardez c'est un bel oiseau ici en blanc, donc un oiseau couronné comme un roi donc on peut y voir par exemple le chef du gouvernement qui traverse ici, voilà un pont au-dessus de quelque chose qui est euh, dangereux puisque euh, s'il n'y a pas de pont ben on tombe dans l'eau et puis euh, on meurt bon. et ben là on lui a attendu une passerelle donc il est sécurisé donc moi je suis à peu près sûre que c'est un, pla un placebo ce qu'il a eu ou alors vous savez euh, de l'eau distillée, Enfin bon, de toute façon euh, c'est pareil hein. Bon, il a bien une piqûre mais il n'y avait rien dedans hein. là il est protégé, il est en blanc donc c'est pas le vax hein. par contre ici vous Voyez que les gens là, la population, elle, eh ben, ils vont à une veillée funèbre. Ici, ils sont tous en noir. J'espère vous voyez bien les cartes. Enfin, la carte. Ici, c'est de remonter un peu. Voilà. Alors, ici, donc, vous voyez encore une fois la bougie. Donc, pour moi, c'est une veillée funèbre. Tout est stérile. Tout est mort. Il y a de la lumière et les gens sont en noir. Bon. Donc, pour les gens, par contre, c'est le, le vrai truc. Mais pour lui, non. Il est protégé. Allez, on va remettre encore une dernière carte pour être sûr. Ce qu'il y a dans la soupe de Manu. Alors le puits. Ça pensait à de l'eau. Je viens de vous parler d'eau distillée en plus. Hein. Donc de l'eau pure. L'eau du puits. Voilà. Et alors il y a l'ésotérisme ici. Ben, ça, ça veut dire que les, les gens comme moi vous connaissent la vérité. Tout simplement. Eh bien, notre cher Manu, euh, il ne s'est pas fait injecter le vaccin. Hein. Non. On va rester sur les gens, là, pour voir justement si on, on sort des cartes différentes. Alors ça, c'est euh, bah, amusant, ça fait passer au pass. Hein, c'est les, les, les espèces de, de sigles, euh, comment dire, qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Donc, ça peut le langage comme le langage informatique, hein. Donc ça, c'est les gens qui, eux, comment dire, peuvent aller à une veillée mortuaire parce que, justement, c'est dangereux, cette histoire de, de soupe, mais qu'ils en ont besoin pour obtenir le pass. Donc là, on a deux poids, de mesure. Vous avez vu comme les choses ont changé, quand même. Hein. Sur les gens, j'ai les veillées mortuaire, les enterrements, les deuils, ici, avec le pass, Et là, j'ai de l'eau, l'eau pure, avec... Euh, ce très bel oiseau là, hein, en blanc, donc lumineux, protégé, avec une crête qui fait penser une couronne et euh, qui se déplace en toute sécurité sur une passerelle. Il y a une rambarde à gauche, il y a une rambarde à droite, donc il n'a aucun risque. Bon, ben moi c'est comme ça que je l'interprète et puis il y a le lapin qui prend la suite. Voilà, donc si vous aviez encore un doute, et bien écoutez, euh, moi à mon avis, à mon humble avis, il s'est fait injecter de l'eau distillée. Voilà. Et donc, eh bien, la vérité sera révélée par euh, bah, les gens, euh, les gens comme moi, quoi. Hein les gens qui sont dans les histoires de divination. Bon, voilà, c'était un mini-tirage. Merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.